C'est parti. Voilà, alors du coup, je vais retrouver une URL voilà, pour montrer le site actuel de Deauville. Donc, ça, c'est le site Bokeh qui est actuellement en, en production. Donc, Deauville, euh, ils vont avoir un nouveau lieu. Donc, euh, bah, c'était l'occasion aussi d'avoir une, une nouvelle identité visuelle. Et euh, donc, d'où le travail qu'on est en train de faire avec eux sur euh, la refonte de leur site. Donc, je ne vais pas refaire la manipulation que Yann vous a présentée l'autre jour. Donc, euh, première étape, on a activé le magasin de thèmes. Deuxième étape, en fait, on a pris le thème qui correspondait mieux, au mieux à la charte graphique qui nous avait été envoyée par le client. Donc là, c'était simple sans être simple. C'est-à-dire qu'on a fait une refonte de site internet, sauf qu'on qu on avait, voilà, avait un modèle qui avait été livré par un graphiste. Donc là, je vous présente... Une image voilà, c'est euh, même pas les services comme je pensais un cabinet externe qui avait fait euh, euh, une maquette de, de pages d'accueil d'accord donc là c'était un peu particulier on est parti d'un domaine d'un modèle bien spécifique du coup les étapes de création elles étaient un petit peu similaires donc la variable pour activer les magasins de thèmes. Magasin de thèmes, du coup, j'ai choisi pour lui, en fait, d'utiliser le thème musclé. C'est pour ça que d'ailleurs, sur cette, la page, elle s'appelle toujours un petit peu accueil musclé. Et ça m'a bien créé un profil. Donc ça, j'ai regardé un petit peu vos sites. Euh, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont qu on quand même testé un petit peu. Et du coup, voilà, ça m'a créé le thème accueil musclé avec une page d'accueil. Alors depuis on a retravaillé y compris d'autres pages, c'est pour ça qu'il y a d'autres pages qui ont été rajoutées. Donc si je retourne voir en fait cette page spécifique, donc c'est l'accueil musclé qui a été enrichi et effectivement aujourd'hui la seule manière de changer vraiment drastiquement le thème par défaut qui est musclé et d'avoir un résultat de ce type-là, on est obligé aujourd'hui de faire un petit peu de CSS. Alors, pour vous prouver que c'est bien le thème musclé, dans la configuration du thème que j'ai ici dans le petit menu d'administration, donc ça, Yann, il a survolé l'autre jour, on va aller un petit peu plus en profondeur sur toutes ces petites fonctions-là aujourd'hui. Donc, mon enrichissement, il passe juste sur le lien d'un fichier CSS. Donc là, je vois qu'il est marqué « /skin slash CSS Ça veut dire qu'il est stocké sur le portail, mais en fait, il pourrait arriver d'une source extérieure. Je pourrais très bien avoir une URL, quelqu'un qui a un compte GitHub ou autre. Ça pourrait fonctionner avec une URL publique extérieure. Donc, si là, je le renomme et que je mets qui s'appelle « hold », montrer que quand je valide en fait, je vais perdre tous mes styles et je pense qu'on va revoir un petit peu euh, voilà. Je retrouve un petit peu le, le gugus euh, du thème busclé. Et ce qui fait qu'il est un petit peu différent de quand vous le testez, c'est que eh ben il y a déjà les boîtes qui ont été euh, qui ont été euh, rajoutées de manière à ce qu'on colle avec ce qui a été défini sur cette page d'accueil. Le profil musclé, quand vous, enfin le thème musclé, quand vous le testez, en fait, c'est lui qui positionne, qui prépositionne certaines boîtes. Après, comme le disait Yann l'autre jour, vous avez la possibilité euh, de les retirer, d'en ajouter, etc. Un peu comme vous faites aujourd'hui quand, quand vous faites une construction de page sur Bokeh. Quoi. Donc, <coughs> Si je retourne dessus, je vais pouvoir renommer ce truc-là et remettre le thème. Euh, alors, pour débuter, en fait, je suis toujours sur cette histoire de comment attacher un fichier CSS à, à mon profil, il y a effectivement. Au niveau de la configuration du thème, je peux pointer sur un fichier CSS. C'est plutôt, mais ça, à la limite, on aura peut-être l'occasion d'en discuter les, les mardis suivants, si, si on continue, mais on est bien parti. Euh, de savoir, en fait, est-ce qu'il vaut mieux euh, stocker un fichier CSS là Est-ce qu'il vaut mieux l'avoir euh, sur un site extérieur Mais ça marche aussi. Vous pouvez, pour ceux qui ont déjà l'habitude de l'utiliser, en fait, on pourrait aussi utiliser l'éditeur CSS. Donc là, pour le cadeau ville, dans l'éditeur CSS, j'ai mis euh, des choses sur lesquelles je veux que le client puisse avoir la main à terme. Donc là, en l'occurrence, euh, c'est euh, les images qui remplacent le Gugus euh, euh, qui a des muscles sur le tableau. Là. Donc en, en, en l'occurrence, c'est ces livres-là. Et je vois qu'il y a des ID profils. Ça veut dire que quand je navigue sur le site, cette image-là, en plus, on peut effectivement la voir de manière contextuelle. Voilà. D'accord Donc, effectivement, pour que ça soit plus facile pour, le, pour, pour Deauville à terme de modifier, bah, du coup, j'ai mis euh, les hyperliens. Alors, j'ai été vite. Hein, je n'ai pas été forcément... Euh, euh, très regardant de où stocker les images, je les ai prises, euh, comme c'est un prototype, je les ai prises directement sur certains sites internet. Hein. Alors, si je reviens sur la configuration du thème, d'accord alors, cette première partie, j'en sais pas plus que vous. vais se dire si je désactive certaines choses, je pense que ça, ça, ça, ça marche moins bien. C'est pour activer ou désactiver certaines CSS ou certains JavaScript. J'y ai encore jamais trop touché. Ici, on peut mettre un chemin vers un fichier CSS. Donc, comme je l'ai dit, on a chemin vers le fichier CSS ici mais qui peut être aussi agrémenté par celui qui sera dans l'éditeur CSS. On peut jouer sur les deux. Le navigateur, il lira les deux. D'accord. Vous avez aussi la possibilité de surcharger avec des JavaScript. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce langage-là. Donc, j'utilise très peu, mais je sais que chez vous, dans certaines bibliothèques, il y en a qui maîtrisent bien et qui ont fait beaucoup de choses avec du JavaScript. Voilà. Alors, en dessous, on a les classes. Et c'est là que du coup, ça commence à, à être du sérieux. C'est-à-dire que quand vous utilisez le thème par défaut musclé, en fait, ça va vous être livré avec certaines classes. Je ne sais plus jusqu'où ça va. Voilà, je crois que c'est la dernière, elle est là. Menu bouton. Pour la charte graphique de Deauville, comme j'ai des trucs un petit peu spécifiques. Euh, voilà j'ai ces petits euh, ces petits L enfin je sais pas si on peut appeler ça des L mais ces petits encadrés qui se mettent sur le bord des boîtes ben, j'ai dû créer des classes spécifiques pour appeler ces, ces, ces fonctions et du coup c'est dans mon fichier CSS que euh, que j'ai euh, que j'ai donné alors par exemple si je regarde dans cette boîte là donc en fait toutes les classes CSS c'est ce qu'on retrouve dans chacune des boîtes dans l'onglet style. Donc, c'était le truc un petit peu plus compliqué sur lequel Anne, euh, Yann, l'autre jour, était passé assez rapidement. Mais euh, du coup, je vois. Moi, je les ai appelées L bottom right. Ça veut dire que j'ai mis ce petit symbole, euh, je ne sais pas, ce L euh, un peu à l'endroit, un peu à l'envers, à des endroits. Et là, en fait, je le veux en bas, à droite. D'accord Du coup, c'est ce qui permet d'afficher cette. Petit truc là. Et effectivement, derrière cette classe, et dans mon fichier CSS, d'ailleurs, ce serait bien que je l'ouvre. Hop, il s'appelle bt.css. Elle bottom all right voilà c'est là où en fait j'ai mis la petite règle c'est juste une ligne qui rien alors si je reviens dans ma zone de configuration du thème. Donc, sur le premier onglet, il y a ces choses-là que je vous conseille de ne pas trop toucher au début. Le lien vers le CSS, le JavaScript. Et effectivement, pour vous, la possibilité, bah, au fur et à mesure que vous aurez des besoins spécifiques de, de créer des nouvelles classes, et bah, vous pourrez très bien hop, rajouter une nouvelle classe Toto. Vous la nommer un petit peu comme vous voulez. Et après, c'est effectivement dans le fichier CSS que vous allez décrire qu'est-ce que fait cette classe. Et après, vous pourrez l'utiliser dans chacune des boîtes dans l'onglet style. Ça, c'est pour cette première partie. Dans la deuxième partie, c'est un petit peu pareil que le début de la première. C'est des choses qu'on touche pas trop pour le moment. Enfin, moi, j'y touche pas. C'est un petit peu euh, euh, comment, enfin, pour ceux qui avaient l'habitude de faire du CSS dans Bokeh, dans l'ancien Bokeh, euh, comment sont... Euh, ont été changés le nom de certaines classes. Ce n'est pas très important. Euh, ça, c'est pareil en fait pour toutes les petites icônes. C'est une police de caractère. Et effectivement, euh, il y a, on peut les appeler, enfin, dire ceux qui maîtrisent vraiment ce, ce genre de langage pourraient rajouter des petites icônes supplémentaires. Par contre, là, ce qu'on avait vu un petit peu avec Yann l'autre jour, en fait, il y a cet onglet adaptabilité où vous allez pouvoir, en fait, régler euh, les différentes tailles. Donc là, on est sur le thème global. D'ailleurs, en fait, sur celui-là, je suis en 12 tout le temps. Je vais pouvoir le régler en 12 tout le temps. Euh, C'est les tailles en fait, qu'on voudrait avoir en fonction des différents terminaux qui lisent la page. Donc Là, par exemple, on dit que pour une taille inférieure à 575 pixels, je veux que mon écran il fasse 12 et 12 étant le maximum. Donc, Ian avait introduit un petit peu cette notion de 12 euh, jeudi dernier. Il faut imaginer que dans les magasins de thèmes, euh, on ne parle pas en pourcentage, on parle en fait euh, en, en nombre de colonnes. Il faut imaginer que le le, le langage, enfin le framework qui est derrière, je ne sais pas si on appelle ça un framework, mais qui, qui s'appelle Bootstrap. En fait fonctionne avec un système allant de 1 à 12 colonnes. Donc, si on met 12, ça veut dire qu'on est en 100%. On regardera un petit peu plus en détail comment, comment, comment ça se configure plutôt au niveau des, des boîtes. Parce que dans chacune des boîtes, on va pouvoir définir sa taille. Donc, si je reviens justement à la configuration des boîtes, déjà dans ce magasin de thèmes, il va y avoir, par rapport aux boîtes que vous avez l'habitude d'utiliser dans les profils, vous allez en avoir un petit peu plus et il y en a certaines qui vont disparaître. Donc si je fais configuration de la page, donc là j'ai le schéma de ma page, donc il n'y a rien qui change réellement. Je dis réellement parce qu'il y a deux, trois petits détails qui ont, qui, ont été, qui ont été mis à jour. En tout cas, vous avez toujours votre schéma de bannière, division 1, division 2, division 3. Euh, il y a effectivement le pied de page maintenant que vous pouvez constituer avec des boîtes. Vous n'êtes plus obligé de faire un, un fichier HTML. Euh, au niveau des boîtes, voilà, il va y avoir euh, donc les boîtes d'articles, les boîtes à avis, boîtes bibliothèque, boîtes agenda. L'aide d'information RSS, pour le moment, rien n'a changé. La boîte de recherche, boîte notice, c'est le nouveau nom de la boîte kiosque. La boîte auteur, elle existait déjà pour ceux qui l'avaient actuée. La boîte domaine aussi. Euh, boîte menu principale. Alors, il y a deux types de boîtes menu. Maintenant, il y a la boîte menu principale et la boîte menu. C'est-à-dire que vous pourriez utiliser des menus, des sous-menus, euh, des menus ailleurs dans, dans le site. La boîte Fildarian, d'Ariane, c'était pas une boîte avant. La boîte libre, ça, à la limite, on en reparlera peut-être dans une autre séance. C'est une boîte article, mais il y a un type d'affichage un petit peu spécifique qui est derrière. Et la boîte image qui n'existait pas, ça va vous permettre, en fait, de, de mettre une image et de déterminer un hyperlien quand on clique dessus. Jusqu'à aujourd'hui, généralement, quand on voulait faire des visuels cliquables, eh ben, on générait un article, on mettait une image ou plusieurs images dedans, puis on pouvait insérer un hyperlien à la main, alors que là, du coup, vous avez une boîte qui fait que ça, ce qui est assez pratique. Voilà. La boîte d'administration, ça veut dire que même la petite, le petit module qui est là, en fait, il est maintenant configurable. Bon, la boîte crédit, c'est pour le pied de page. Les boîtes de défilement, c'est ce qui nous permet d'avoir ces petites flèches en haut et ah en bas. Je l'ai enlevé du haut. Eux, ils la voulaient pas. En haut et en bas. Euh, la boîte notification, ben ça c'est la petite boîte euh, où vous avez euh, les cookies, les choses comme ça. Où, euh, votre réservation a bien été enregistrée pour les lecteurs. Ça veut dire que vu que c'est devenu une boîte, vous aurez le choix de pouvoir la positionner en haut, en bas, sur le côté, etc. La boîte d'authentification, accessibilité, c'est le petit œil que Yann vous montrait l'autre jour aussi, qui par défaut se met tout le temps fixé en bas de l'écran. La boîte partagée, c'est pour les euh, partager les, les contenus de page sur les sur les réseaux sociaux il y a une boîte langue du site. Alors ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup. Elle existait déjà avant, mais ça voudrait dire que vous avez un, un, un bokeh qui est multilingue. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà pour ça. Alors, ce qu'on qu disait l'autre jour, c'est que, que cette nouvelle interface faisait que Bokeh ne fonctionnait plus réellement en colonne mais plutôt en ligne. Alors C'est une, une vraie affirmation parce qu'effectivement, quand on va caler les boîtes, on va pouvoir, en fonction de la taille qu'on va leur donner, dire qu'on va les gérer en ligne. Après, on a gardé ces notions de division 1 et division 3. Euh, pour le moment, à mon niveau, moi je ne les ai jamais trop utilisées, mais je sais que Mélanie qui a fait des bricolages à, à Valence, elle a pu définir des règles sur certaines divisions pour qu'elles apparaissent dans certains contextes. Euh, donc, elle avait, par exemple, dans un certain contexte, alors ça, ça va aller mieux si je montre, donc j'ai une boîte de configuration par, par division, ce qui n'existait pas non plus avant. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est cette notion de visibilité. C'est-à-dire qu'on peut définir, ça Yann l'avait montré, que cette division elle est visible à partir de telle taille euh, d'écran, mais aussi je peux définir que je ne veux pas qu'elle soit visible dans index, c'est-à-dire sur une page de profil, mais je voudrais qu'elle soit visible que sur l'espace abonné. Ça voudrait dire que dans la division 1, je pourrais mettre une boîte article avec euh, je, je crois que Mélanie elle a fait ça à Valence avec euh, rappel euh, des, des règles de fonctionnement du, du compte lecteur enfin ou peut-être accès à des petits tutos ou des choses comme ça, des, des aides. Mais du coup, ça veut dire que cette division, elle n'apparaîtrait que quand je clique sur mon compte. Voilà. Hop. Du coup, si je reviens à ma configuration de page. Voilà. Donc, le gros changement, c'est les nouvelles boîtes. Le fait qu'on puisse mettre des boîtes dans le pied de page et effectivement rendre facultatif ou conditionnel l'affichage de, de, de certaines divisions. Alors, du coup, si je prends la petite boîte qui est ici, alors du coup, j'ai fait exprès de, de cliquer sur la boîte image. ça veut dire que maintenant, euh, là en l'occurrence, il n'y a pas de bannière. En fait, c'est le logo des Franciscaines de Deauville. On a utilisé une boîte image. Donc, en gros, je vais explorer le serveur hein, comme d'habitude et je peux mettre mon hyperlien dessus. Donc là, en l'occurrence, je ne veux pas que ça aille à l'extérieur. Ça pourrait aller sur le, sur le site de la ComCom -com ou sur le site de, de la ville. Mais là, en l'occurrence, je veux que ça retourne sur une page qui s'appelle « slash btaccueil euh, », qui, la, la, qui est cette, cette page-ci. D'accord. Il n'y a pas réellement de style spécifique pour ça. Et du coup, en adaptabilité, dit que quelle que soit la résolution d'écran, ça fait 12. Donc, effectivement, si je regarde un petit peu, comme je l'ai sélectionné, enfin, que je suis en train de l'éditer, il me la met en jaune. Alors, comme ça, je vois bien sa taille. Et elle est tout le temps visible. Quels que soient les contextes. D'accord Alors... Si je veux retourner sur, est-ce qu'il y a un cas particulier chez eux Non, non. Ah, si. Voilà pour vraiment pour remontrer cette histoire de, on, on fonctionne en mode ligne. On le voit ici parce que maintenant sur la même ligne j'ai quatre boîtes. Ce qui était compliqué à faire, euh, enfin ce qui est compliqué à faire aujourd'hui avec un, un, un bouquet classique. Donc là, je n'ai pas besoin d'écrire en CSS le fait que je veuille mettre quatre boîtes sur la même ligne. Là, c'est juste. Donc là, c'est une boîte image, C'est pareil. Du coup, on a voulu mettre une image euh, cliquable qui va sur une page qui s'appelle « slash Et c'est dans l'adaptabilité qu'on a dit que sur un téléphone, elle fait 6 sur 12. Ça veut dire qu'elle fera la moitié. Et… A partir de la taille, on va dire, euh, euh, grande tablette, ça fait 3. 3 sur 2, ça veut dire que je peux en mettre 4 sur la même ligne. Jean-Christophe, il y a deux questions. Tu les veux tout de suite ou… Tu... alors Oui, bah, du coup, j'allais justement enchaîner. J'allais partir sur, sur autre chose parce que je vais arrêter de démonter Deauville. Mmh. Du coup, bah, ouais, bah, vas-y, pose les questions. Géraldine. Alors, il y a Benoît qui demande, est-ce que la boîte image sera utilisable dans le thème de base historique Le thème de base historique, ce n'est pas un thème… Euh, le thème de base historique… Ah D'accord, je vois ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, non. Enfin, on n'a pas prévu de faire redescendre ça dans le, dans le fonctionnement actuel de Bokeh. C'est-à-dire qu'il faudra forcément utiliser un des thèmes officiels. Et historique, n'en est pas un historique, c'est juste pour garder une trace de comment était votre Bokeh avant. OK. Et la deuxième question, c'est Alain qui demande Est-ce qu est que l'on peut faire une boîte avec plusieurs images cliquables pour constituer un diaporama un menu déroulant alors la boîte image, en fait elle permet de mettre une seule image pas du tout de générer un, un, un, un diaporama euh... attends elle est notée où ça ah, attends, oui je la vois pas sa question tu peux la noter dans le dans le dans le magasin de thèmes enfin dans le dans le pad euh, parce que du coup, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait faire, Alain. Oui, oui, je peux... Je peux ah, bah tiens, bonjour. super Attends. Salut Alain Ah, c'est Gislain. <rire> ah, pardon. Euh, Gislain, oui, donc je suis développeur sur euh, Bokeh, pour ceux qui ne me connaissent pas, et c'est plutôt moi qui travaille sur ce projet depuis maintenant deux ans, en collaboration avec certains d'entre vous, euh, et avec mes collègues. Euh, donc, en fait, la boîte image, c'est vraiment une boîte qu'il faut penser comme... Euh, je mets un logo. Alors, effectivement, on peut mettre un lien dessus pour rebondir dessus facilement. Mais si on veut faire une boîte de quatre images pour faire un diaporama ou un menu déroulant, et en fait, vous utilisez un diaporama d'articles et puis vous le configurez pour n'afficher que les images des articles. Et puis, pour faire un menu déroulant, vous utilisez un menu déroulant parce que le menu a pas mal changé aussi. Vous pouvez mettre les images que vous voulez maintenant dans les, les entêtes de menu. Donc voilà, Donc, le, la boîte image, il voilà, faut plus penser, c'est euh, plutôt une image euh, voilà, de, de navigation, une icône, euh, plus que vraiment euh, une boîte de médiation, finalement. Voilà, c'est plus le, le logo de ma médiathèque, le logo de, ma, de la mairie, euh, de la communauté de communes. Euh, voilà, c'est plus dans ce sens-là, c'est pour simplifier ce genre de, de, de choses. Voilà. Bon. Ou des accès rapides, parce qu'il y a beaucoup de sites qui... Euh, que, que... Qui ont, euh, qui ont besoin d'avoir en fait, des, euh, des hyperliens comme ça. Euh, alors on aurait pu utiliser la boîte domaine, mais là, comme c'est pour rebondir vers des pages et non vers des résultats de catalogue, ça n'allait pas. Donc on a fait le choix d'utiliser la boîte images en fait, pour la décliner en quatre parties avec des hyperliens qui vont sur des pages spécifiques. Voilà, Cette page-là n'est pas faite encore. Euh, alors, il n'y avait plus de questions, Géraldine Alors, il y en a une qui vient d'arriver. Est-ce qu'on pourra, depuis un diaporama, envoyer directement vers un site extérieur sans passer par un article interne C'est Marion Balland-Miré qui me demande ça. Euh, là à ce jour euh, c'est pas le cas parce que du coup quand vous cliquez sur l'image vous êtes renvoyé sur l'article ouais, c'est tout alors du coup je vais montrer une dernière fonction alors il y a eu un gros travail de refactorisation de, de, de code, c'est-à-dire qu'en fait, dans la majorité des boîtes, maintenant, on va avoir accès à peu près à des fonctions similaires. C'est-à-dire que là, je suis dans une boîte Agenda, euh, qui est, est aujourd'hui la, la boîte Calendrier, que vous connaissez par le, le nom de boîte Calendrier, mais c'est un petit peu le, le même fonctionnement. Donc Sur la boîte Agenda, enfin, ou comme sur pratiquement toutes les boîtes aujourd'hui, vous avez un onglet affichage et qui va vous permettre en fait d'avoir ces zones. On va regarder, en fait, je, vais, je me donne le droit de casser Doville étant donné qu'ils ne sont pas en production. Euh, le rendu d'un document, donc média avec description en dessous. Alors, du coup, si je mets que description, on va tous les tester. Si je mets que la description, eh ben, du coup, je perds mon image mais j'ai que le texte avec les petits tags qui sont en dessous. Si je mets Média, eh ben, je vais perdre le texte et je vais avoir que les images, s'il si veut bien y aller. Et après, il vous en reste deux, c'est Média avec Description à droite. Alors là, comme, euh, comme il est affiché 3 par 3, ça ne va pas être GGN. Cette fonction-là, elle est plutôt faite quand vous faites un, un, un affichage en mode liste, mais en ligne, enfin, les uns en dessous des autres, plutôt que les uns à côté des autres. Et du coup, celle qui était utilisée jusqu'à maintenant, média avec description en dessous, qui va vous permettre d'avoir et le média et la description qui se met en dessous comme ça. Ces zones qui apparaissent ici, en fait, elles ne sont pas euh, réellement configurables pour le moment. Après, il y a la disposition de la liste. Ça veut dire que pour le moment, j'ai dit que les prochains rendez-vous, je voulais pouvoir monter jusqu'à 9. Donc dans ma sélection, ça va dans le dossier, euh, ce dossier-là. Donc ça, ça marche comme avant. Et je vais pouvoir dire, en fait, je le veux en carrousel. Donc, carrousel, ça veut dire qu'il va essayer de me générer un diaporama qui va prendre toute la place. D'accord Donc, effectivement, comme mes qualités d'image, elles n'ont pas été faites pour ça, ce n'est pas terrible. Donc, j'ai les flèches hein, sur les côtés. Mais j'ai... Non, pas là. carrousel la colonne. Donc là, il va les mettre trois par trois. à la moitié du temps, hein, Jean Christophe. Super, ça c'est. Merci. Tu fais tout, Géraldine, tu fais euh, gardienne du temps et. Ah non, c'est. J'ai juste, le... juste lu le message. Hein. Ah d'accord, c'est Willy qui signale. Oui. Alors, du coup, euh, j'étais sur quoi Ouais, carrousel. Du coup, le carousel à colonne, en fait, il va me les fait, il va me les partager par trois. Donc là, je n'ai pas de petites flèches parce que, parce que j'en ai que trois. Mais si j'en avais eu plus que trois, vu que je lui ai demandé dans, de m'en afficher neuf, bah du coup, j'aurais des petites flèches qui me permettraient de naviguer sur les côté. C'était une fonction qui était quand même assez attendue par certains d'entre vous. Euh, liste horizontale. Donc, liste horizontale, ça va faire un petit peu le même effet. Sauf que comme je demande à en avoir 9, il va essayer de caler les neuf. Donc là, vu que j'en ai pas neuf, il m'en affiche que trois. Mais si j'en avais eu neuf, en fait, il aurait tout resserré pour essayer d'afficher les neuf sur la même ligne. Donc souvent, quand vous, quand vous jouez avec euh, avec euh, hop, ah, tiens. Quand on joue avec, euh, avec ça, en fait, généralement, on essaye un petit peu tous les scénarios hein, jusqu'à ce qu'on tombe sur le, sur le bon. Liste verticale, il va faire la même chose, sauf que il va me le mettre comme ça. Du coup, comme je disais tout à l'heure, si on veut utiliser une, une liste verticale, bah, du coup, le conseil, c'est de dire bah, je veux médias et descriptions à droite. Comme ça, ça fera plus propre. Il y avait, euh, comment elle s'appelle, euh, Bouron, euh, la dernière fois, qui avait demandé en fait, si on pouvait avoir euh, ce mode d'affichage-là de l'agenda. Une remarque d'Emilie de Dole qui dit il faudrait qu'on puisse choisir combien on veut afficher d'items dans le carousel. Ah, Aujourd'hui, c'est 3 par 3 quand on est en carrousel à colonne. Mais ouais, j'ai bien, bien compris euh, la la demande. OK, alors du coup, je suis revenu comme avant et dans l'affichage, j'avais bah, après vertical à interaction. Tiens, je je, je l'ai jamais utilisé celui-là. On voir. Je ne sais pas trop ce que c'est les interactions. Gislin, et puis là. Bon. Si si, je suis là. Euh, donc l'interaction, c'est en fait une. Euh, ça vous propose une une, une sorte de pagination euh, automatique à partir du moment où il y a plus de trois éléments dans la liste. Ah d'accord. Donc là, là tu ne peux pas mettre plus de. ou tu fais un. un tu n'as pas une boîte de notices, là Ça, parce que, En fait, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que tous ces rendus et ces dispositions de liste euh, sont disponibles euh, aujourd'hui sur euh, bah, les notices, les auteurs, les articles, les agendas, les flux RSS. C'est-à-dire que tout le monde bénéficie. Euh, de tout ça. j'ai un de, exemple coup, là. Euh, voilà, les coups de cœur par exemple. Ouais, coup de cœur. Alors du coup, si je veux faire propre, donc là, c'est disposition en mode mur. Hein, donc ça, on ne l'avait pas regardé au-dessus. Ça, c'est un mode mur. Donc en fait, le mode mur, il est toujours un petit peu à la Pinterest pour, pour gérer le fait que bah, les images qui viennent des documents ne euh, bah, sont pas forcément de, la... de taille euh, égale. Et du coup, alors si je le mets en liste à interaction et que je veux média description à droite, pour le moment, il y en a 8. Donc, je suis censé avoir une pagination. Voilà. Effectivement, je vois ici affiché 3 par 3. Voilà, et tu peux même faire une recherche euh, à la volée. Sur euh, la note, par exemple, ou euh, sur n'importe quoi, l'auteur, etc. Ouais. Ah, si je... ah ouais carrément, je mets… Ah, ça, ah, 3, il n'y en a pas, 4. Voilà. Donc, ça, c'est euh, un affichage qu'on retrouve par défaut, notamment dans les listes de prêts et euh, de réservations, etc., qui permet de rechercher assez rapidement quelque chose qu'on aurait emprunté ou réservé quand on a des grandes listes. Bon, vu que ça fonctionne, je l'ai mis aussi dans les, dans les dans les boîtes comme ça, de, de diaporama ou, ou quoi. Mais bon, c'est assez pointu comme, comme utilisation. Quoi. Vraiment, si on a, par exemple, un profil dédié avec de nombreux articles qu'on veut afficher ou de nombreux avis, ou un profil un peu professionnel, voilà, ça permet de mettre comme ça des boîtes de recherche dynamiques en fonction du contenu qu'on a voulu mettre dedans. OK. Alors, je vais en profiter, je vais répondre aux questions. Euh, donc, pour l'instant, pour pouvoir sélectionner, enfin, maîtriser le nombre de colonnes dans un carrousel. Alors c'est une limitation euh, pour l'instant technique. Donc, en fait tout ce rendu-là se base sur une, une librairie euh, qui s'appelle Bootstrap et le carrousel en fait vient directement euh, de cette librairie-là. Et euh, aujourd'hui ce n'est pas dans les priorités d'aller plus loin dans la modification de cette librairie. Pour gérer, pour gérer ça. C'est déjà arrivé, puisque pour le mode mur, on est sorti, Au départ, on utilisait le mode mur fourni par Bootstrap. Et on en est sorti quand même puisqu'il posait des il posait plus de soucis. Euh, voilà pour cette question. Euh, pour un article événement. Il y a donc un champ média indépendant du corps de l'article. Euh, alors c'est toujours la même magie. C'est-à-dire que. Euh, aujourd'hui pour un article qu'est-ce qui, euh, qu qu qui va faire office de média euh, je crois que ça, ça va changer dans la livraison du, du jour là, normalement en plus euh, donc la magie aujourd'hui sur la, la version historique c'est que si vous avez un résumé dans votre article avec une image c'est déjà cette image qui est utilisée donc ça c'est pareil pour une, la version d'un du, thème c'est-à-dire que si vous avez un résumé, que dans ce résumé il y a une image, c'est cette image-là qui va être utilisée en priorité. S'il y en a plusieurs, c'est la première qui trouve. S'il y en a plusieurs, c'est la première. Alors ensuite, pourquoi il y a la notion de média et pas d'image Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut mettre une iframe e dans un article ou dans le résumé ou même, carrément, je prends un carousel bokeh. Et donc, ce carousel bokeh, euh, ou cet iframe, e donc ça peut être par exemple une iframe e qui pointe vers un YouTube ou vers un Vimeo ou ce qu'on veut, et ça se retrouve dans l'encart le, média. En fait. C'est pour ça qu'il y a la notion de média. Alors là, là elle n'est euh, pas homogène, c'est-à-dire que, bah, pareil pour une notice, la notion de média, on va s'arrêter pour l'instant à la vignette, mais on pourrait imaginer que si on va sur une ressource numérique, on pourrait avoir le lecteur direct euh, dans l'encart média. Ouais, C'est ce, ce, vers ce genre de choses euh, qu'on veut aller. Il euh, n'y a pas d'exemple pour l'instant en production, puisque de, alors sur, sur l'image aussi, c'est-à-dire que sur une image d'un article, on va bien prendre ça du résumé, ça, ça peut être démontrable donc je sais pas si c'était une boîte agenda là, en fait, tout simplement, hein. donc, on peut regarder que l'image c'est bien celle du contenu et par contre pour la notion vraiment de, de média, c'est-à-dire s'il si y a une, une frame qui conduira une vidéo pour l'instant ce n'est pas livré ce n'est pas en production c'est en, en cours là de, de livraison ok, je vais reprendre le déroulé c'est bon Gislain Super, merci. Euh, alors, dernière chose euh, que je voulais montrer, c'est qu'effectivement, toutes ces petites euh, configurations qui sont euh, neuves ici, notamment sur la, la notion d'affichage, la fonction euh, que certains utilisent d'entre vous qui est euh, ajouter une boîte qu'on a soit dans le menu, soit directement ici euh, pour dire je veux rajouter une boîte en dessous de celle-ci. Et eh ben, du coup, en fait, quand vous choisissez un, un type de boîte, par exemple une boîte article, en fait, vous avez déjà un petit peu, la, euh, vous pouvez déjà choisir une boîte qui sera préconfigurée au niveau de l'onglet affichage, en fonction de ces différentes possibilités qu'on vient, qu vient de, de, de voir. Donc en fonction des boîtes, il y en a certaines qu'on ont plus que d'autres boîte domaine etc il reste un quart d'heure il reste un quart d'heure <rire> euh, alors aussi petite subtilité quand on quand on gère les menus donc la gestion des menus ça se passe hein, comme au, aujourd'hui hein, donc on a modifié le menu ici donc en fait on a le même euh, le même écran hein, en fait pour choisir ce qu'on veut faire et ce que Ghislain disait tout à l'heure c'est qu'effectivement pour certains qui effectivement avaient des logos dans les menus et qui souvent qu'on va passer sur la liste comment on fait pour ajouter une icône dans mon menu et des choses comme ça avant c'était en dur un petit peu dans le thème graphique alors qu'aujourd'hui, vous avez euh, la possibilité d'ajouter euh, euh, des pictos directement, soit en faisant explorer le serveur, en fait, soit en mettant l'URL d'une image externe. D'accord Que ce soit dans le menu euh, principal, mais aussi dans tous les sous-menus. Euh, Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec ça aussi. Quelle taille conseiller pour les pictos Euh, bah, ça dépend de la taille que vous voulez, euh, le rendu que vous voulez. C'est Catherine Legal qui demande. Et bah, je ne sais pas, je vais regarder sur… Euh, comment il s'appelle euh, Réseau Médiaval. Voilà, effectivement, on est dans la dernière interface, mais ils ont voulu garder un petit peu l'ergonomie qu'ils avaient sur leur ancien site. Alors il n'y a, a, a pas de documentation hein, sur, les, sur les images, mais en plus de ça, euh, c'est pas documenté, hein, mais ici on n'est pas obligé de mettre euh, une URL vers une image. On peut en plus de ça mettre euh, un code vers un code euh, icône euh, ouais. Un code icône qui est chargé dans une fonte. Euh, donc notamment il y a Font awesome qui est chargé avec le avec les tous les thèmes du magasin pour l'instant. Et on peut aller chercher comme ça des pictos qui sont euh, de la taille du texte, en fait, hein, euh, directement. Euh, je ne sais pas, tu peux… Euh, tu as peut-être un… J'ai mon, montré un petit peu tout à l'heure et euh, en, en leur disant que je n'avais pas encore trop touché. Donc, je n'étais pas forcément ultra à l'aise avec, avec ça. Bah là, en fait, tu peux, tu peux copier un code euh, qui est sur la droite ah, et oui, le directement dans une… Euh, Attends, ben je vais le faire à Deauville parce que ça va être moins risqué. Oui, je peux le mettre comme ça. ouais. Je vais rajouter un petit cœur. Quand ça, c'est reconnu. Donc, à partir de là, en fait, l'icône, c'est est, est du texte. Hein. Donc, on peut lui donner une couleur l'agrandir. Comme on n'est pas obligé d'aller chercher, enfin, d'avoir des images vraiment déjà prédéfinies quelque part, on peut se servir dans la librairie gratuite de Fontos. Donc ça, il n'y a pas de documentation. Donc, ça fait partie des choses qui doivent être documentées. Euh... Alors, pour les pictos, c'est Fontos. Awesome. je vais vous donner le lien que vous avez le avec le filtre déjà sur le prix. Bon, voilà. Donc après, bon, ça demande un peu de... Il y a besoin quand même d'une petite documentation pour dire ah, mais tiens, comment je vais récupérer cette icône-là si je veux essayer, comment je fais il ah, n'y a pas la documentation. Donc là, on vous a montré brièvement. En gros, il faut prendre le, le, le code et aller le, le coller dans le, le champ image. En Alors, fait. ah, attends, parce que du coup, moi, ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire <rire> que si ce, ce par exemple, bah, tu vois, voilà, moi, je tombe au pif, je veux celui-ci. Euh, celui voilà. C'est-à-dire que Bokeh, il est capable de le comprendre tout de suite ou il faut que j'aille le charger. Ah, non, non, euh... non, non, non, tu l'as, tu, tu, tu, tu as fait. Donc, tu prends ça, hein, le, le classe. Euh... Tout ce qu'il y a entre les, les guillemets. Ah, donc C'est pour ça qu'il voilà, n'y a pas de documentation. Donc, c'est un peu pas évident. Non, non, mais je pensais qu'il fallait le charger. Euh... Non, non. Donc là, tu mets euh, ah, ouais, classe. Euh, voilà, donc là, il y a tout le temps une... Je le laisse comme ça ou je l'enlève euh, classe ah, Tu fais classe, espace. En fait, comme c'est comme, comme écrit euh, dans la ah, configuration. D'accord, ok. Ah oui, donc comme il est connecté à Fonta au awesome, alors, Fonta Awesome, s'il n'est il est même pas connecté, c'est qu'il est, est chargé comme une, un fichier de fonte que vous aurez. Ah, oh, super! Tiens, ah. j'apprends des trucs aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, donc ça, c'est avancé et il n'y a pas de documentation. Donc... Non, mais maintenant que je sais comment ça marche, on va pouvoir documenter. Il y avait une question de Willy. Oui. Alors, y aurait-il une option qui permettrait d'ouvrir dans un nouvel onglet les éléments d'une boîte kiosque, domaine euh, Pour l'instant, non. Il n'y a pas de... En JavaScript. Il n'y a pas d'option juste en un clic. Après, de façon automatique, vous avez tous les liens externes qui sont dans... Ça, ça marche aussi hein, sur la version historique. Hein, c'est-à-dire que n'importe quel lien externe, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas au même domaine que votre, votre portail, il est de façon automatique envoyé dans un nouvel onglet. Pour les liens internes, là, on n'a pas d'option. On n'est pas assez fin pour dire chaque lien. On ne peut pas gérer les attributs comme ça directement. Ok, euh, on va dire que pour aujourd'hui, la, la présentation, elle est terminée. On va garder le créneau pour la semaine prochaine pour ceux qui veulent. Et du coup, euh, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse travailler sur un de vos portails en particulier, s'il y a un volontaire. Est-ce qu'il y a un volontaire qui dirait… Euh... Hop là, j'ai perdu mon stylo. On répète que les modifications qu'on va faire, elles pourront être supprimées après. Ah, pour, pour travailler sur un site en prod Ah ouais, l'idée, ce n'est pas de mettre le truc en prod, hein, c'est de créer un thème musclé et de commencer un petit peu à le customiser par rapport à, à un projet que vous auriez. Ah, ben alors, sont ils sont partants. Nous points. aussi, hein. sur, sur un autre mardi. Oui, oui, oui. À la limite, on peut, on peut voir ça. Ah oui, j'ai vu Géraldine que tu avais déjà déjà tout, un peu appuyé sur tous les boutons pour les tester les <rire> différents thèmes. Ouais, je pense que ce n'est pas la seule. Je n'ai pas été voir Ballon Miré. Euh, par contre, du coup, euh, alors, du coup, alors, je, je rajoute de la complexité. Euh, ce n'est pas évident, et vous avez dû le constater quand vous avez testé les thèmes, mmh. que de partir d'une page blanche. Euh, c'est difficile de savoir un peu euh, vers quoi on va. Donc, euh, s'il y a des gens qui ont des idées assez euh, précises du graphisme, alors ce pas forcément une maquette comme j'ai montré au tout début, euh, de mais euh, dire euh, « bah, je voudrais que ça ressemble à tel site ». Par exemple, il y a des bibliothèques qui n'ont pas eu de refonte graphique depuis, euh, depuis peut-être dix ans. Alors, je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs. Mais, euh, mais effectivement, le site de la ville a été modifié. Et puis, ça serait un premier exercice d'aller essayer de se rapprocher du, du site de la ville. Mais l'idée, ça c'est qu'on ait, qu ait une ligne directrice, qu'on ne parte pas d'une page blanche. Voilà. Bon, La première chose à faire, ça sera de voir comment on change justement la bannière de, de musclé ou de du thème. Du thème, comment il s'appelle Terre du milieu Euh, Michael, je ne sais, sais pas ce que tu veux dire si tu as ton micro et que tu veux parler. En fait, ça peut ça va être plus simple. Alors, bon, je vais préciser euh, ce que, que j'entends. Du coup, euh, ma, euh, Grand, Grand Cognac, voilà. Grand Cognac, pour le moment, on est en train de travailler sur un site qui est. Euh, Pseudo temporaire et comme on n'avait pas de ils ont ils avaient pas fini eux de leur côté côté service com de préparer une charte graphique du coup en fait on est parti du principe qu'on essayait de faire quelque chose qui allait ressembler à, au site de la com d'Aglo. quoi ça veut dire on a essayé de voilà de prendre un petit peu l'environnement visuel les, les petits pictos c'est anais hein, qui est qui est ici qui a fait travail là alors, il n'y a pas toutes les fonctions où les choses apparaissent directement, mais c'est l'idée, c'est d'avoir un environnement visuel euh, comme trame. Euh, pour répondre à Marion, alors, si je pars du principe que semaine prochaine, c'est euh, ballon miré, ouais, euh, moi, je veux bien avoir euh, tout ça avant. Comme ça permet de, de, de préparer au mieux un petit peu la présentation. Et de voir la faisabilité parce que ça se trouve c'est un truc super de la mort euh, compliqué. <rire> j'ai vu il y a une question, on n'a pas répondu sur les champs personnalisés, sur les articles. Euh, donc pareil, dans la version du jour, vous allez avoir sur les sur les articles et les bibliothèques. Euh, tous les champs personnalisés qui, seront, euh, qui ont été cochés euh, pour ce document-là ou cet article-là qui, euh, qui seront visibles donc sous forme de petits badges. Euh, donc au niveau des champs personnalisés, il y a uniquement les types euh, liste d'options et euh, cases à cocher qui sont remontées. Euh, puisque en fait dans les, pour ceux qui connaissent les champs personnalisés on peut faire du, du, du HTML riche etc euh, donc ça c'est pas remonté dans les, dans les tags sinon il va y avoir des problèmes d'affichage. De ah. les champs personnalisés je suis pas sûr que tout le monde les utilise je crois qu'il y a un webinar qui est prévu euh, sur ce, ce thème en... donc l'agenda il a, on peut mettre les filtres euh, sur les champs personnalisés et en plus euh, on pourra faire des affichages donc avec par exemple sous forme de, ta de tags oui c'est ça c'est-à-dire que tout par rapport à la liste tout à l'heure avec interaction vu qu'on aura plus d'enrichissement de, bah, sur les documents on va repartir pour ça mais sinon sur la sur la journal, là oui on peut mettre dans les filtres le, le champ personnalisé là c'est peut-être que la base de données ils n'en ont pas encore euh, je crois que s'ils si les utilisent euh, les champs personnalisés euh, si je fais modifier cet article champs personnalisés ah bah non ils l'ont pas mis alors si je mets jeune par exemple Enfin, l'idée c'est que si je coche jeune en fait il, il voudrait l'avoir sous forme de tag, c'est ça oui c'est ça, donc ça, ça va apparaître mais non seulement ça, mais non, tu pourras dans le, la gestion du, euh, des sélecteurs là, tu as date, lieu et type de public donc, type de public, il me semble que c'est un champ personnalisé. De façon ouais, à... ça, c'est un champ personnalisé. Voilà, ça. Donc, ça, ça a été gardé, bien sûr. Ouais, celui-là, par exemple, il est tout public. Alors, géotaguer les champs personnalisés, ça, c'est une... Une... une bonne question. Donc, on peut bien mettre ce qu'on veut dans les champs personnalisés. Il n'y a pas de problème. Après, pour ce qui est de la géolocalisation, il faudrait créer un type connu dans, dans le logiciel qui serait de la géolocalisation pour pouvoir l'utiliser. Mais effectivement, dans le... Dans les, alors, pourquoi je dis ça Parce que dans, les, dans le magasin de thèmes, en fait, je ne sais pas si vous avez vu la fiche exemplaire, Enfin, les exemplaires d'un document avec la, la carte. Ah, tiens, vais. Voilà, donc en fait cette tiens. carte se retrouve en fait générique sur l'ensemble des, des choses qu'on veut voir. La, la bibliothèque, on, on, on sait déjà l'afficher en carte, les exemplaires on sait maintenant les afficher en carte. Mais en fait n'importe quel document avec des points de géolocalisation, on pourrait euh, utiliser cette carte dans le même style. Maintenant, c'est où est-ce qu'on récupère cette information euh, qui pose surtout problème. Alors, après, il y, a, il y a pas mal de, de, de travaux qui vont être en cours sur de la, de la géolocalisation de, de données qui seraient au sein des notices aussi. Donc, Je pense que travailler sur, sur du format carte, il y a beaucoup d'évolutions qui vont arriver dans le futur. Par exemple, pour Melun, en fait, ils ont géolocalisé toutes les cartes postales, les, les, tous les endroits de prise de vue des cartes postales pour pouvoir avoir une, une entrée euh, euh, par, par localisation de prise de vue. Une carte avec, euh, hop, je vais cliquer sur la carte et je vais pouvoir avoir la carte correspondant euh, à l'endroit où était positionné le photographe au moment. Donc, oui, va, ça, ça, va, ça va vachement bouger ces histoires de cartes. Alors, il y a Sylvain de Flash qui demande s'il y aura un webinaire sur la personnalisation de l'affichage des notices et des exemplaires. Et bien, quand le développement sera fait. Aujourd'hui, en fait, on peut on peut, on peut pas. On peut moins configurer qu'avant. C'est-à-dire. Dire, -dire qu'on n'aura pas le choix de l'ordre des divisions et des choses comme ça. Euh, parce que du coup la, la manière dont c'était fait avant appelait des vieilles fonctions de bokeh et l'idée c'était quand même de nettoyer un petit peu au fur et à mesure que, qu avance, enfin que, que Gisela avançait euh, pour le moment vous avez euh, la main pour euh, renommer déjà les zones mais effectivement il n'y a pas encore de fonction pour, euh, pour choisir quels sont les champs à afficher, les zones à afficher ou pas alors, en fait, l'objectif, ça a été de, de simplifier l'administration de la vue notice euh, en affichant en fait tout ce qu'on peut, tout simplement. C'est-à-dire que, que je prenne un livre, que je prenne un CD, que je prenne un DVD. En fait, les onglets vont rester les mêmes. Par contre, leur contenu va être dynamique et rempli avec ce qu'on a de plus avec tout ce qu'on sait faire, euh, suivant le type de document. Donc, on aille sur une ressource numérique, en fait, on aura quand même un auteur, on aura quand même d'autres propositions, des avis, etc. Et le but, c'était voilà, de, de simplifier. C'est-à-dire que ce qui se passait aujourd'hui, enfin, dans la version historique, c'est qu'on avait un gros tableau en disant, euh, je mets ça en position 1, je mets ça en position 2, je n'affiche pas ce bloc-là. En fait, cette, cette personnalisation-là, finalement, elle n'était pas satisfaisante en termes d'utilisateur final. C'est-à-dire que déjà, votre, votre, votre configuration n'évoluait pas dans le temps. En tout cas, c'était très compliqué de se remettre dans cette configuration et se dire, bah, tiens, on va peut-être regarder si dans INA il y a quelque chose ou quoi. Donc, donc là, en fait, il y a eu tous les blocs qu'il y a dans la version historique, en fait, ils ont été regroupés dans ces onglets et ils sont exploités, en fait, de façon automatique. C'est-à-dire que si je vais sur un CD, je vais essayer de trouver des images du groupe, ou enfin, peu importe, de l'auteur, pareil pour un livre, si j'arrive à trouver des images, je vais essayer d'en trouver, voilà. Pourquoi sur un bouquin, je ne pourrais pas trouver des images de l'auteur si j'en trouve, comme pour la biographie ou des choses comme ça Et voilà, donc après, il y a un côté aussi, je ne peux plus désactiver des choses, puisqu'en fait, bon, le, le logiciel évolue, nous, de, de, de jour en jour, et le but, nous, c'est d'enrichir euh, les données autour des documents que, que vous avez dans vos fonds. Et donc, si vous désactivez un, un bloc, eh ben, vous empêchez vos lecteurs d'accéder à cette information euh, au final. Donc ce, il y a ce choix qui a été fait, garder cette structure figée. Euh, bon après, en termes d'interface home machine, ça permet aussi aux lecteurs euh, de s'y retrouver, c'est-à-dire que qu'il voilà, y a toujours cet onglet qui est euh, à la même chose, etc. Donc après oui après on retrouve la même, le même genre de disposition donc dans la fiche bibliothèque le compte lecteur Et voilà c'est bien une grille de lecture pour que le, le lecteur il, il soit pas euh, qui s'habitue assez rapidement aux nouveaux, aux nouveaux écrans Et aux écrans du site de sa médiathèque donc là l'avantage c'est que dès qu'on va avoir des nouveaux enrichissements ou qu'on va améliorer les enrichissements euh, qu'on a déjà qui sont je l'avoue pas toujours efficace et des fois enfin, je surtout voilà, notamment je parlais de l'INA euh, bon. là l'avantage c'est que demain quand on va pouvoir travailler sur ces sujets là et les améliorer ça aura un impact tout de suite sur, sur les fiches les fiches notices donc on, là, le portail qu'on regagnera tout de suite en, en valorisation sans que vous auriez besoin d'aller configurer ou de, de choses comme ça. Donc c'est ce parti pris là qui, est, qui a été fait. C'est dans un souci voilà, de, de simplification de, et d'être efficace quoi, aussi. Euh, allez, du coup, le temps est coulé. Euh, petite conclusion. Oui, ça bénéficie à tous les utilisateurs. Euh, petite conclusion, euh, du, du coup, ça peut paraître un petit peu particulier de changer d'interface comme, comme, comme on dit aujourd'hui. Pour l'avoir pratiqué, parce que du coup, on est en train de mener des projets sur lesquels en fait, bah, même tous les nouveaux, tous les nouveaux projets, euh, tous les nouveaux projets, euh, on les passe directement dans cette version-là. Euh, et bah, au final c'est quand même vachement plus simple de monter un site, on va beaucoup plus vite il euh, y a un petit temps d'adaptation parce qu'il y a plein de petites icônes supplémentaires et, et euh, voilà. par contre d'un point de vue, même pour ceux qui, qui font un peu de CSS euh, le, le nombre de lignes de code il est divisé par, euh, par 10 voire par 100 sur certains projets euh, pour arriver à un résultat similaire en très peu de lignes quoi. Euh, euh, voilà, enfin, c'était la petite conclusion. C'est vrai que maintenant qu'on en fait, qu commence à avoir l'habitude de travailler là-dessus, quand on fait des petites corrections sur des, des charts graphiques, on, on, on se perd vite en se disant oh, c'est où, c'est comment. Voilà. Euh, du coup, j'ai vu passer une question pendant que je disais ça. Ah oui, le, le carré gris, c'est le chat, pardon. C'est que je regarde ce que vous dites. Euh, et du coup, ça fait un petit carré euh, Est-ce qu'on peut euh, clore Du coup, je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'on peut clore là-dessus Je regarde s'il y a des questions qui traînent. Et du coup, pour ceux qui voudraient euh, bah, avoir une suite, donc ça veut dire que là, on a démonté un site sur lequel, qui était en, en, en travaux, S'il n'est pas tout à fait fini, il n'est pas en prod euh, d'Auville. L'idée, là, ça serait de repartir un petit peu où Yann était euh, la dernière fois. Ça veut dire que Ballon, Ballon Miré, qui a l'air d'être volontaire, s'ils le sont toujours la semaine prochaine, ce serait l'idée de créer bah, un, un, un thème et essayer petit à petit bah, euh, d'adapter ce thème à des besoins spécifiques. Euh, euh, soit euh, effectivement essayer de coller au site de la ComCom, -com, euh, avoir une ligne éditoriale... Euh, dire bah, j'ai besoin d'un grand diaporama euh, de l'agenda d'une boîte de domaine etc etc on fera en fonction de ce qui existe déjà comme euh, comme possibilité à partir du portail de ballon miré euh, médiathèque j'ai regardé médiathèque ballon miré Ouais, il est déjà pas si vieux que ça, Ballon -Miret. Ok, euh, du coup, Ballon euh, on, on rentre en. Ouais, trois ans et demi. Donc, c'est pas très vieux. Hein. Il, y a, il y en a qui ont, des, qui ont vraiment des bokeh qui datent de la de bokeh 1.0 ou avec des chartes graphiques. Je ne les ai pas en tête ou je ne veux pas les montrer. Euh, euh, ah, c'est de là que vient ce projet aussi. Oui, oui c'est vrai qu'à l'origine, c'était pour simplifier euh, et pour pouvoir… Euh... Ouais, Géraldine, c'est même pas forcément vrai. Mais c'est vrai qu'il n'est pas jeune. Il y a le nouveau caché. Euh, du coup, je disais, ballon Mireille, du coup, on fait un petit contact courant de semaine euh, en off pour, pour préparer un petit peu ça la semaine prochaine. s'ils sont toujours là. Yes. Ok. Ah, les marraines. C'est déjà ouais, une interface un petit peu plus euh, un peu plus ancienne, effectivement. Ok. Est-ce que tu veux toutes les questions, Jean-Christophe euh, bah, Du coup, j'ai accès au chat, vu que tu ne les as pas notées bon. au je vais Je n'avais vais... bah, pas accès à ton truc, donc je les ai notées dans un bloc ah, oui, notes. Il... Ah oui, il fallait un code ah, Du coup, je n'ai pas fait gaffe. Bon, d'accord. Ah, tu les as notés dans un bloc-notes à côté Oui, si tu veux, je peux te les copier-coller quelque part. Si tu veux. Ah ben non, ben tu m'envoies ton bloc-notes. Ça me va Ou je t'envoie Ouais. Ça me va, parfait. Et ben, je vous dis à bientôt. On fera une communication pour, pour le rendez-vous, si ça vous va, pour mardi prochain à la même heure. A bientôt.